Euh, bonjour et bonne journée à tout le monde. Je ne veux pas vous, vous entretenir longtemps. Seulement, il faut que la masse, que l'Afrique comprenne ce qui se passe et comment nous devons nous comporter par rapport au tournant décisif dans l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre. Le schéma est toujours le même. Hier, le frère Béanzin vous a entretenu longtemps en vous donnant tous les détails. Donc, ce n'est pas la peine que je perde le temps ici. Mais il faut que l'Afrique, que toute la jeunesse africaine, que le monde entier, quiconque comprend le français qui est en train de m'écouter comprenne le schéma de ces gangsters internationaux. Un, la propagande des guerres pour endormir l'opinion publique mondiale. Deux, la démonisation de, de l'adversaire, c'est-à-dire celui qu'ils ont décidé d'abattre avant de passer à l'action. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils sont en train de tenter de faire sur la Russie. Mais ce qu'ils oublient ces gens-là, c'est que la Russie, ce n'est pas ni l'Irak, ni la Syrie, ni l'Afghanistan, ni la Libye, ni les pays africains, ni les pays d'Amérique latine, ou de, du Moyen-Orient, où ils arrivent avec leur armée. Des gangsters partout, ils installent leurs, ils imposent leur vouloir en se cachant derrière ce qu'ils appellent les droits de l'homme, hein, en se cachant ce qu'ils appellent les traités, derrière les traités internationaux, les traités que eux-mêmes ils ont signés qui violent hein, du matin au soir sans aucune considération pour le reste de l'humanité. Ils sont arrivés jusqu'au point de, de demander hein, que les gens abattent le président Poutine. Comment? Hein, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas grâce à la. Et je vais vous dire, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Vous savez, les gens bavardent, les gens bavardent, mais ils ne font pas attention à beaucoup de choses. Vous savez pourquoi ils sont, ils sont, ils sont, ils sont aussi haineux envers Poutine. Parce que c'est Poutine qui a éliminé le terrorisme au Moyen-Orient. Qui a sauvé la Syrie, si ce n'est pas la Russie Et la Russie, comment elle a sauvé la Syrie C'est-à-dire l'État islamique, et les services secrets anglo-saxons, c'est-à-dire américains et anglais, parce que la maison mère, c'est l'Angleterre, la maudite famille d'Angleterre. C'est cette famille reptilienne, cette maudite famille-là. Tant qu'elle ne sera pas éliminée, il n'y aura pas la paix sur cette terre, qui est la qui est la base de tout ce crime contre l'humanité, et les États-Unis qui sont qui est la base opérative. C'est-à-dire que c'est là-bas que toutes les armées d'invasion s'organisent pour attaquer le monde. Je vous ai dit, les Américains ont 868 bases dans le monde. 868 bases militaires dans le monde entier. Seulement, sur le territoire américain, ils ont 4000 bases. Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques internationaux pour ne pas vous emmerder. Seulement, je veux que les Africains comprennent que ce qui est en train de se passer là, c'est que la comédie, c'est toujours les mêmes techniques, le même schéma qu'ils utilisent partout dans le monde pour aller brigander, assassiner ou voler les biens de l'humanité. Donc, nous ne devons pas, nous ne devons pas nous laisser prendre dans l'émotion. J'ai vu certains Africains à dire, oh, les, pauvres. Les, les, les vraies victimes de cette histoire, c'est le peuple russe et le peuple ukrainien, qui sont des peuples frères qui ont toujours vécu ensemble. Hmm? Ils ont pris un, un, un drogué, ce gars, Zelensky, c'est un drogué, un gars qui joue au piano avec son bangala en public, les gens regardent. Il va faire les telenovelas, les... comment vous appelez ça en Afrique les trucs où il y a plusieurs épisodes là, et où dans, dans, dans une série de 50 épisodes, où il joue le rôle du révolutionnaire. Après quoi, on le prend, c'est-à-dire des salles de cinéma, on le met sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir tous les biolaboratoires qu que les Américains, les Anglo-Saxons ont foutus en Ukraine pour des armes de destruction des masses, des armes bactériologiques s'ils peuvent faire ça en, en Ukraine à deux, pass, à deux pas de la Russie imaginez-vous un territoire comme l'Afrique avec 31 millions de kilomètres carrés des endroits même où ils peuvent arriver nous-mêmes Africains, on ne peut pas arriver là ils peuvent foutre le temps de les laboratoires nous savons qu'il y en a partout en Afrique j'ai pris la parole surtout, c'est pas pour vous donner ces détails là parce que je, je crois que si Afrique Média, si panafricaniste, il Vous partout dans le monde panafricain, les gens vous ont expliqué ce qui est en train de se passer, le banditisme, toujours que les Occidentaux font. Quand je dis les Occidentaux, je parle du pouvoir anglo-saxon qui commande, qui coiffe tous les pouvoirs occidentaux. Ils sont toujours dans le même chemin. Nous avons compris ça. Ce que nous devons chercher à faire aujourd'hui, c'est quoi C'est nous défendre nous-mêmes, défendre nos terres. Parce que nos dirigeants, ils ne peuvent rien. Regardez ce qui est en train de se passer au Mali. Moi, j'ai été traité de terroriste par des vannes-pieds. J'ai avalé ça, je n'ai rien dit. C'est parce que je sais ce qu'ils allaient faire. Regardez comme ils sont en train d'attaquer. Regardez comme ils sont en train d'attaquer le Mali. De toutes les frontières, tous ces terroristes-là. Je suis. Les gens m'envoient les images. Je suis. Je vois tout ce qui se passe. Et tout ça. En dehors de toutes ces attaques là, des terroristes qu'eux-mêmes, ils ont créés, c'est-à-dire c'est leur instrument. En 2001, le 11 septembre 2001, cest à il faut que je revienne là-dessus pour que les gens comprennent. Après la chute du mur de Berlin qu'ils ont fait chuter, après avoir détruit l'Union soviétique, ils pensaient être les patrons du monde. Mais l'arrivée de Poutine au pouvoir a, a mélangé tous leurs plans. Le réveil de l'Ours russe a mélangé tous leurs plans. Donc, ils ont dû reconsidérer tout ce qu'ils avaient projeté dans le, dans le passé, dans leur plan. Ces gens-là, aujourd'hui, ils se trouvent devant une situation où leur propre société a compris que ce sont des gangsters. Hmm? Pendant deux ans, ils ont terrorisé et continuent de terroriser les peuples avec des sérums expérimentales. Aujourd'hui, nous savons que ces virus-là ont été élaborés en laboratoire. Hum? Les gens en Europe ici sont en train de tomber comme des mouches Même hier j'ai reçu hein, L'annonce du décès d'un de mes très chers amis Qui s'était inoculé Trois doses, quelqu'un qui travaille à l'hôpital Et ce matin en parlant avec sa femme Elle m'a expliqué Que depuis la première dose Elle a vu son mari dépérir petit à petit Jusqu'à la troisième dose Le gars s'est senti mal lui-même Là où il travaille ils sont allés le tuer des là-bas Voilà le gang auquel nous avons affaire pendant huit ans, pendant huit ans, ils ont armé les néo nazis eux-mêmes ils ont créé. Et il faut que vous sachiez parce que voilà pourquoi prendre la parole en quelques minutes c'est difficile. Les mêmes qui ont créé la première guerre mondiale pour les mêmes motifs, qui ont créé la seconde guerre mondiale pour les mêmes motifs, ce sont les mêmes qui ont créé le virus là pour le même motif. Et ce sont les mêmes qui, sont, qui ont obligé la Russie à passer à l'action. Parce que après combien d'années de tentatives de dialogue Et je vous dis une chose, il y a des choses que le grand public ne peut pas savoir. Mais si le, la fédération de Russie a décidé de bouger maintenant, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient arrivés à un point où ils bougeaient, ou bien les gens ils allaient finir par les détruire. Donc, Poutine n'a fait que défendre sa terre. Et aujourd'hui, vous voyez des gangsters de la mafia kazakh, comme Jacques Attali. J'ai dit bien, la mafia kazakh, Ashkenaz, comme Jacques Attali. Des gangsters comme Bill Gates, Schwab. Des, des, des fauriens. Bill Gates, Schwab, Zuckerberg, Attali. Comment ils s'appellent ce ce, ce minable qui allait en, en, en Libye pour, la, pour faire assassiner Kadhafi, Bernard Ali Lévy. Tout ça, c'est la maudite stipe des Khazars, des usuriers. C'est-à-dire, c'est les soldats. Il faut lire les Lumières de Jacob Cohen, le printemps des Sayanim, pour comprendre qui sont ces gens-là. Et faire la différence entre eux et les populations de confession et, hébraïque. Ils n'ont rien à voir dedans. D'ailleurs, quel est le peuple qui a été le plus empoisonné avec les séros dans le monde C'est le peuple qui vit en Israël. On leur a flanqué jusqu'à quatre doses. Et jusqu'en ce moment, ils continuent de tenter de flanquer des doses aux enfants qui vivent en Israël. Moi, j'ai des contacts avec des rabbins qui me supplient d'en parler tous les jours. C'est des gens sans religion. C'est des adeptes de Satan. Nous savons qui ils sont. Le problème, c'est quoi C'est que le système, ils l'ont tellement structuré pendant des siècles. Et la société civile occidentale a été tellement eh, mentalement démonter que les occidentaux ne sont pas capables, je vous dis bien aujourd'hui, c'est le débat que moi j'essaie de soulever ici, Et je sais que ça, ça peut me coûter la vie, sans doute ça va me coûter la vie, mais les occidentaux se refusent de voir la vérité en face, ils continuent de faire semblant qu'ils sont dans un système démocratique, alors qu'ici aujourd'hui, tous les droits fondamentaux de l'homme, tous les droits naturels de l'homme ont été suspendus, je vous dis, dans un pays comme l'Italie, où... Une bonne partie, au moins 20 millions de la société est en, en état de ségrégation. Parce qu'ils ont refusé un sérum expérimental. Le premier ministre, un usurien, un gangster, un assassin, le premier ministre italien, se permet de dire hein, qu'ils vont envoyer des armes aux nazis, aux nazis en Ukraine. Hein? Aujourd'hui, en Pologne, tu ne peux plus... Hein, de prononcer contre le nazisme. C'est-à-dire, comme ils ont utilisé Hitler dans le passé pour faire la Seconde Guerre mondiale, pour trucider des millions de personnes. Aujourd'hui, ils ont réveillé encore le nazisme en plein cœur de l'Europe et ils veulent l'utiliser hein, pour pouvoir soumettre et dominer la Russie. Nous vivons dans un système économique Fazoul qui n'est basé sur rien, ça la planche à bœuf, à billets. Ces gens-là, ils fabriquent l'argent des riens. Et la monnaie crédit, là, la monnaie qu'ils ont créée, la monnaie crédit, qu'ils sont en train de la déter tout le monde entier avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et toutes les institutions qu'ils ont créées, là, ne tient plus. Ça ne tient plus. L'économie est sur le point de péter. Voilà pourquoi ils veulent changer de paradigme. Et ils ont une obsession, c'est le contrôle de l'humanité. C'est plus facile de contrôler un milliard de personnes que de contrôler 7 milliards de personnes. Et dans leur but, ils ont écrit, tout sont sur les documents. Tout ce que moi j'ai dit est documenté. Je n'invente rien de ma propre tête. Tout ce que j'ai dit est documenté. Ils ont décidé d'éliminer une bonne partie de l'humanité et mettre le reste sous le contrôle de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi les QR codes là, ils ont imposé ça en Europe ici. Pour revenir à nous, ça sera un moment très difficile pour nous. Très, très difficile. Et la plupart de nos chefs d'État sont des maudits qui ne feront rien pour aider le peuple. C'est-à-dire, la crise économique qui va frapper l'Europe par ricochet va détruire l'Afrique économiquement. Nous pouvons nous sauver de cela si nos dirigeants étaient des hommes clairvoyants, des hommes honnêtes, des gens comme Poutine, digne, qui veulent travailler pour le peuple. Parce que les méthodes pour sortir de cette, de cette situation aujourd'hui, les plans, les stratégies, nous les avons. Le monde unipolaire, anglo-saxon, où ils commandent, ils tuent, ils mentent, ils utilisent les médias pour faire pression sur l'opinion publique mondiale. Est terminé. C'est terminé. Et nous, Africains, aujourd'hui, nous avons la possibilité, j'ai dit bien, nous avons la possibilité de libérer notre peuple une fois pour toujours. Je ne sais pas comment nous y arriverons. Moi, j'ai les stratégies, j'ai mes idées. À l'intérieur de la confrérie, nous discutons. Mais le problème, c'est quoi C'est que nous, nous sommes éclipsés par des faux panafricains. Des gens qui appartiennent, qui travaillent avec ces ordres sataniques. Sécrète là, quand vous voyez, ils ont plein de visibilité, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent, ils tournent à droite, à gauche, réfléchissez vous-même, regardez pendant tous deux ans, pendant deux ans, j'ai été en première file à lutter contre ces vaccins là ici, au point qu'on m'envoyait la police à la maison, on m'a arrêté, on me menace avec le fisc. Du matin au soir, je suis menacé de mort. Mais ces gens-là, ils voyagent dans le monde. Moi, je ne peux pas bouger parce que j'ai refusé ça. Je n'ai pas de passe et je ne le ferai jamais. Je préfère mourir que de me soumettre au fils de Satan. Ces gens-là, ils voyagent, ils font les trucs, ils sont là, ils tirent les photos à droite, à gauche. Tous ces gens-là, ce rencontrent rencontrent, moi, je les rencontre aussi en privé, mais je ne tire jamais photo à quelqu'un parce que je vais un homme digne. Quand quelqu'un veut parler avec moi, je dis « Voilà, voilà, voilà, voilà, nous, Africains, voilà notre position. » Je ne suis pas une autorité, je parle au nom de la jeunesse africaine. Je suis leur doyen et leur futur, c'est là. C'est-à-dire, la, la, la première, c'est la chose la plus importante pour moi. J'ai 56 ans, le combat que je mène, c'est pour les enfants de 20 ans, c'est pour ceux qui vont naître c'est pour sauver notre société civile parce qu'ils vont essayer de nous empoisonner j'ai dit si on trouve des milliers des dizaines des dizaines de laboratoires en Ukraine, imaginez-vous chez nous là-bas, imaginez-vous combien de laboratoires ils ont éparpillés dans les forêts en Afrique hum? des gens que sous nos yeux ils ont menti simplement parce que Kadhafi voulait aider l'Afrique à sortir de ce système ils ont menti pour l'assassiner et c'est ces mêmes gens là qui disent clairement aujourd'hui aux gens qu'il faut tuer Poutine. N'oubliez pas que Poutine est citoyen d'honneur de la City de Londres. Donc ça veut dire que Poutine fait partie du système pyramidal. La Russie fait partie du système pyramidal qui dirige ce monde. C'est seulement deux visions du monde différentes. La Russie est encore une terre orthodoxe très ancrée dans la chrétienté. L'Europe, la chrétienté, ici, ils ont détruit. Le Vatican est possédé par des jésuites, c'est-à-dire des adeptes de Satan, des adorateurs de Moloch. Ils font les sectes, les prières, les trucs sataniques tous les jours au Vatican. Tout le monde est au courant. Et quiconque, que ce soit dans le monde islamique, chrétien ou hébraïque, croit encore au bon Dieu, il ne peut pas accepter les projets de transhumanisme que ces assassins-là ont contre l'humanité. Donc nous, Africains, nous devons nous tenir prêts à souffrir, à serrer la ceinture, à ouvrir les yeux et à ne pas compter. Mais regardez si en Europe, ici, en Europe, on frappe, on tue, on met les gens en ségrégation parce qu'ils refusent d'obéir à un pouvoir néo-feudal, théocratique, qui a totalement effacé toutes les constitutions européennes. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire à nous. Mais leur problème, c'est quoi L'Afrique, c'est chez nous, ce n'est pas chez eux. La terre, là, pour nous, ce n'est pas chez eux. La seule chose qu'ils pourront faire, la seule chose qu'ils pourront faire, et qu'ils n'ont pas le courage de le faire, c'est-à-dire nous attaquer, attaquer nos, nos, nos armées, nos populations directement avec les militaires. Ils ne peuvent pas faire ça. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est utiliser le terrorisme. Et les Africains doivent ouvrir les yeux partout. Partout, les Africains doivent ouvrir les yeux. J'ai dit à nos militaires, mais Bon Dieu, surtout à ceux du Burkina, bougez, faites quelque chose pour le peuple. Vous-même, vous savez les idées maléfiques que ces gens sont derrière la tête. Je dis aux jeunes de la Guinée, moi j'ai toujours dit, nous on est prêts à pardonner. Il suffit seulement que vous preniez le droit chemin. Parce qu'on sait comment le système fonctionne, on sait comment ces gens-là sont cruels. Mais aujourd'hui, vous avez toute la jeunesse africaine oui. réveillée, vous avez la société civile africaine prête au combat. Nous avons la Russie qui peut nous soutenir dans notre processus de libération. Nous avons d'autres pays avec qui nous pouvons signer des accords de partenariat. Tant que la France sera sous le commande de l'élite mondialiste, cabaliste, usurier international tout ça géré par la couronne d'Angleterre, c'est ce que les gens évitent de dire. C'est ce que tout le monde cache là. C'est ça, moi je vais tirer dehors. C'est ça nous devons discuter, le pouvoir anglo-saxon. Il y a beaucoup de choses sur la géopolitique internationale. Ce n'est pas la peine que je perde votre temps à vous expliquer ici. Mais je veux que vous compreniez l'essentiel. Que ce qui est en train de se passer en Russie est une agression du pouvoir néo-foradal occidental. C'est pour tout faire, pour prendre contrôle de la Russie. C'est-à-dire, sans la Russie, ils ne peuvent pas... Oh, leur plan de globalisation, là, ça ne peut pas fonctionner. Et Poutine a tout fait pour négocier pour un monde multipolaire. Ils ne veulent pas... S'ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas hein, des blancs, des frères comme eux. Imaginez-vous, nous les Africains, ce qu'ils sont capables de nous faire. Et j'ai dit à tous les endocolons africains, vous êtes, vous êtes une honte aux yeux de l'humanité. Toute l'humanité, quand on parle de vous, on parle de vous avec dégoût. Parce que même si dans les autres continents, les gens sont un peu vendus, mais on voit des gens qui résistent. En Amérique latine, il y a beaucoup de pouvoirs qui résistent. Chavez résiste, l'Iran résiste. Hum? La Syrie en train de résister. Chez nous, là, à part le Mali et puis un peu la Centrafrique, je ne vois pas ce qu'on fait. Toi, Dera, il est en train de tourner sur lui-même. Tu vas tourner, tourner, car où tu attaques tu prends des positions claires vu la situation mondiale actuelle et que tu as le soutien de toute l'Afrique et certaines puissances peuvent continuer à te protéger. Ou bien tu vas finir dans les oubliettes et dans la poubelle comme tout le monde. Les Tissékédis, qui dit ça, c'est des maudits. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les prendre, les pendre. On ne peut rien faire pour ces gens-là. Hm? Tous, ces, tous ces voyous, les et Adema, tous ces voyous qui sont ce criminels de Ouattara, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas en toi ou à toi, tu sors pour dire tu soutiens, tu es derrière l'Union Européenne. L'Union Européenne ne te considère même pas, pour eux, tu es un boy, tu n'es rien d'autre qu'un gardien de camps de concentration. C'est aux Africains que vous pouvez impressionner. Nous autres là, vous ne pouvez plus nous impressionner, on a tourné dans le monde, on a eu contact avec tous les pouvoirs, on sait comment ce monde là fonctionne. Vous ne pouvez plus nous impressionner, c'est fini ça, l'Africain complexé là, c'est terminé. Donc vous êtes au pouvoir là, nous savons très bien que vous ne servez à rien. Vous êtes des gardiens des camps de concentration. Et le combat, nous allons le mener nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, notre voix porte dans le monde. Notre voix, tout le monde nous écoute. Nous allons mener ce combat-là. C'est le peuple qui va se souder pour le mener. J'ai dit au colonel Coïta, j'ai dit à, au premier ministre Choguel, restez soudés, restez soudés, restez soudés. Parce que si vous deux, vous vous séparez le Mali, pète. Si le Mali pète, toute l'Afrique de l'Ouest pète. Si la Russie ferme son gaz là, où ils vont aller prendre gaz Où ils vont aller prendre uranium mmh. Tous ces pays occidentaux dépendent du gaz russe. Si ça continue que la Russie ferme les tuyaux, là, où ils vont prendre Où ils vont aller chercher les matières premières C'est chez nous. De quelle façon De la même façon. Mmh? À travers les multinationales et les, les institutions internationales qu'ils ont créées pour voler, piller les peuples. Nous ne devons plus accepter ça. Nous sommes le peuple qui a le plus souffert depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, là, nous avons les connaissances, nous avons les personnes pour pouvoir nous libérer de ces auto de ces criminels. -là. Donc, il est temps que toute l'Afrique se lève. Moi, mon conseil, ce serait de manifester, multiplier tous les mouvements grands, petits en Afrique, multiplier les manifestations dans toute l'Afrique, tous les jours. Il faut que ces gens-là ne respirent plus. Il ne faut pas les laisser respirer. Parce que quand ils respirent, ils calculent et ils attaquent. Combien de mois il y a eu entre, aux frontières africaines ces derniers jours Moi, je suis le frère qui est aux États-Unis, comment il s'appelle Sekou Tunkara. Tard le soir, je regarde ces vidéos pour voir un peu la situation dans le désert, au Sahel, au Mali. Il, a, il en parle. Mais j'ai des nouvelles. Les, les enfants qui m'envoient en temps réel ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe. Je mais ce n'est pas possible. Tout ça, on avait averti. On ne peut pas discuter avec ces gens-là. On n'était pas assez fort avant pour les affronter. Mais aujourd'hui, nous pouvons le faire parce que ce pouvoir est exposé aux yeux du monde. Ce pouvoir est exposé aux yeux du monde. Tout le monde sait qui ils sont. Tout le monde sait comment ils opèrent. Une bonne partie de la société occidentale aujourd'hui, malgré toute la propagande de tous leurs médias à travers le monde, a compris qu'ils mentent tout ce qu'ils sont en train de faire en Russie, ce n'est ne que des crimes contre l'humanité, supporter des nazis, leur envoyer des armes, tout ça pour pouvoir affaiblir et occuper la Russie. C'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. C'est pour l'hégémonie du pouvoir néo-féodal anglo-saxon dans le monde. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Au Yémen, un hein, des frères musulmans, l'Arabie saoudite, qui est en train de massacrer les, les Yéménites dans le silence total. Comme les Ukrainiens ont été massacrés pendant 8 ans dans le silence total de tous leurs médias. Voilà, grosso modo, la situation. Nous devons ouvrir les yeux et être prêts à tout. Les dirigeants africains qui vont bouger dans le bon sens, nous allons les soutenir. Les autres là, sachez que vous allez finir dans la honte et aux oubliettes. Vous et votre famille, quiconque est membre de ces familles a conseillé vos parents. Le monde a changé. L'Afrique ne peut plus être l'esclave, hein, le réservoir des matières premières et le déservoir des produits toxiques. Ça c'est terminé ça. Voilà, bonne journée à tout le monde. Restons soudés, restons forts et faisons attention aux infiltrés qu'il y a parmi nous. Je ne fais pas de nom, mais je sais que la jeunesse a réfléchi. Vous savez que ces gens-là, ils travaillent pour le système. Voilà pourquoi on leur donne visibilité. Voilà pourquoi ils ont des moyens. Ils n'ont pas travaillé pour avoir ce qu'ils ont. Comment ils font pour vivre Nous, on sait beaucoup de choses, les virements, les trucs, on ne dit rien. Mais où on est arrivé maintenant, là, il faut que nous commençons à les affronter. Parce qu'on a la phase finale du combat. Et ces gens-là, ils feront tout pour nous dévier. Ils feront tout pour nous dévier. Le, le combat que nous menons, c'est un combat de survie. Non pas seulement pour l'Afrique, mais pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, c'est un combat de survie pour toute l'humanité. Voilà, je m'arrête là ce matin. Bonne journée à tout le monde. Restons sereins. Nous sommes en bon point. Nous sommes en bon point. Nous sommes en bon point et nous allons ouvrir le débat ici en Occident. Le débat que la société civile occidentale refuse de faire. Nous allons tout faire pour l'ouvrir ici. Parce que si nous ouvrons ce débat, le système sera exposé et ils ne pourront plus continuer avec ces mensonges, ces manipulations, ces mascarades. Là. Bonne journée à tout le monde.